Salut tout le monde Alors aujourd'hui on se retrouve pour une continuation d'une vidéo que j'avais fait il y a longtemps. C'était avant le premier confinement ou pendant le premier confinement je sais plus mais ça remonte un petit bout de temps Alors aujourd'hui nous en pour les expressions françaises par les mots que vous utilisez chez vous et par rapport à chez moi On va voir si nos expressions chez nous et les mêmes ou chez les vôtres ou pas On va commencer par la première ligne Alors granite, granite, granite, granite Down. Ah oui les petites glaces là, nous c'est granité exactement, nous on est dans la zone bleue c'est granité et vers le sud-est c'est granita. En gros il y a juste le, le A qui change quoi, il y en a un peu partout un peu dans le monde quand on dit granité, granita. Mais on est largement supérieur sur granité. Nous allons passer à la deuxième. La soucoupe, la soucoupe, la, soucoupe, la soutasse. Bah ben, nous on dit une soutasse, on dit pas une soucoupe, parce qu'une soucoupe ça vole. <rire> Moi je suis Je suis sous tasse. Voilà. Mais il y a beaucoup, beaucoup de gens qui disent qu'elle aiment ce coupe en vrai. De toute façon, à la troisième. Touche-touche, trap-trap. Euh, ouais. Donc c'était. Ouais, on joue touche-touche. Le... J'oublie le. Ouais, c'était on joue le... touche-touche. Trap-trap, touche-touche. Tra, Ouais, un petit peu les deux, mais c'est plus touche-touche. Ouais, on joue au loup, on joue touche-touche, on joue à la bougie. il ouais. ouais. ouais, y a bien une bande centrale. Plein de la France qui dit touche-touche. Un petit peu dans le nord, tra trap-trap, et dans le sud, trap-trap. Mais sinon, on est supérieur à vous, les, les gars. Yeah. Alors, <rire> nous allons en passer à la prochaine image. Morceau de pierre. Eh ben on dit un morceau de sucre. Parce qu'une pierre de sucre est what Heureusement, vous êtes très peu, très peu à tirer une pierre de sucre. Alors je voudrais euh, euh, du café avec euh, deux petits morceaux de pierre ah, vous dites même pas pierre dessus, vous avez juste une pierre Au moins, la pierre c'est les cailloux, le pierre que t'as dans le sol Alors que nous on dit morceaux de sucre On se complique la vie mais au moins on se comprend <rire> Allez nous passons à la suite euh, Fête du village ou fête foraine Ouais nous c'est fête foraine, enfin ouais c'est fête foraine Parce que nous on n'a pas de fête foraine, hein, si je me trompe pas On dit plus fête foraine ou la foire Après ça dépend de ce que c'est mais nous c'est ouais, fête foraine, la foire, c'est comme ça et je vois qu'il y a Ducasse euh, au nord, il y a un petit nord du Mais mesti' Kilb. Alors ce soir je vais à, à l'événement euh, Kilb. Alors la fête, ouais généralement on dit la fête Une assemblée, l'assemblée c'est pas totalement une fête Mais bon, pour vous, assemblée c'est une fête Bah nous non Pardon, wait, d'où tu t'excuses pour aller à une fête <rire> Non mais quand même quoi, je dis pas pardon pour aller à une fête quoi Frérie, j'ai vu que c'était prairie mais non c'est frérie Ok, faites le vos marre, mais quand même, vous utilisez de ces bon, des fois, mais euh, vous, vous les sortez les gars, vous connaissez De toute façon, à la prochaine. Et auto-tamponneuse, oui, nous on dit auto-tamponneuse, les voitures se tapent dedans. Auto-tamponnante, ouais, il y en a aussi qui disent auto-tamponnantes, j'ai déjà entendu auto-tamponnante, mais nous on dit auto-tamponneuse. auto-putante, le testos. C'est juste des trucs testos testas. Mais non, c'est testos. Autocamor. -no. Uh, Autotamponnante. Uh, Autoscooter. Ah normalement les autoscooters, c'est avec les scooters. Les autotamponneuses euh, des genres de voitures. Dites-moi si ceux qui ceux qui disent autoscooters, si jamais il y en a, euh, est-ce que c'est quand même des voitures ou c'est des petits scooters Et nous avons juste à côté des scooters. D'accord. Ben bah, non c'est des scooters hein, pas des voitures. Et les autobox. Mmh. Ouais. peu... le pont Je préfère autotamponneuse. Nous passons à la suite. Braquette. Braillette, on dit Il y a vraiment un petit... un petit nord là Braillette En fait c'est avec l'accent dire C'est ça. c'est sympa, c'est l'accent Ça fait braillette C'est vrai Mais on est quand même, on va dire 90% de... ou 80% de braguette Alors nous allons passer à la prochaine image. La suivante, image des kebabs, La dénomination du kebab C'est carrément kebab partout sauf grec il dit après il va pousser donné, l'accent. Donnez, donnez-moi donnez de kebab. <rire> non, non, c'est largement de que... kebab. Peut-être qu'il y a des accents à, à prononcer, on ne pas. Mais euh, on finit sur du kebab, les gars. On finit, on finit sur du kebab. Il n'y a plus rien d'autre. Ça annonce la fin de cette vidéo. C'est passé si vite, les images. passent. C'est rapide, très haut bon. Le premier, les premières vidéos vous avez quand même beaucoup plus que ce que j'ai vu. C'est vrai que comme prévu, j'en ai refait une. Ça a mis du temps parce qu'il fallait avoir assez d'images pour que je puisse vous en faire une. Euh, je remercie encore une fois Xaltix pour m'avoir euh, passé toutes les images euh, parce que c'est lui qui a fait la recherche. Voilà, c'était lui qui m'avait donné l'idée. J'espère que la vidéo vous en a plu. Et moi c'était un fur plaisir de voir les différents mots utilisés par rapport à moi. C'est quand même des fois il y a des mots étranges. Pas d'où vous les sortez les gars, mais quand même. Soyez français <rire> Même moi qui me des mots bizarres, mais là, c'est un holoé, les gars. Si jamais vous avez des idées de vidéos, n'hésitez surtout pas à me les dire dans les commentaires, les gars, dans les commentaires. Sur ce, je vais vous laisser liker, commenter cette vidéo, et je vais vous dire à la prochaine, les gars. Tchuss